Bonjour à tous, aujourd'hui avec Express un petit peu spécial, on va parler du nouveau projet Kickstarter des Frères Pie. Alors les Frères Pie, vous les connaissez peut-être pour leur, leur goût à, à proposer des jeux de construction de deck mélangés avec d'autres mécaniques, ici on va être sur du contrôle de zone. Euh, vous les avez peut-être connus dans Terrors of London il y a quelques années, qui était encore une fois un jeu de construction de deck, mais avec une gestion de rivière au milieu. Terrors of London, qui n'a pas trop cartonné en France, puisque la localisation était assez désastreuse, hein, même de l'aveu même de, de l'éditeur, le livret de règles était catastrophique en français. Ici, on est sur un jeu qui ne sera proposé qu'en anglais pour le moment, alors de l'anglais très basique, vous le verrez, hein, rien de surmontable. Je vais faire une précision tout de suite, je ne la fais que quand elle est pertinente, là vraiment elle l'est. Je suis en présence d'un prototype, c'est-à-dire avec des cartes qui sont tout juste en papier cartonné, et puis aussi un dé ici, le D10, qui est un dé standard, alors que dans le jeu, normalement, le D10 va ne présenter que 5 phases différentes, de 1 à 4 avec le critique. Il faudra donc se référer à un tableau de correspondance pendant les combats pour voir ce que donnent mes résultats. En dehors de ça, on peut déjà admirer les illustrations qui sont assez réussies et qui représentent les 4 factions et la planète 581. Cette planète-là, elle regorge de ressources, mais elle est très très très loin de notre système. Donc on a 4 factions, en tout cas j'en ai 4 dans ma boîte prototype, qui se disputent la domination de la planète. Étant bien sûr très éloigné, seules euh, quelques troupes ont été envoyées de, de, de, par chaque camp pour, pour essayer de prendre le contrôle. Et l'idée c'est d'utiliser les connaissances euh, ancestrales qui sont éparpillées un petit peu partout pour fabriquer un wormhole, un trou de verre, et téléporter toute notre armée sur la planète pour en prendre le contrôle définitif. Le but du jeu donc, ça va être de récolter des artefacts sur ces objectifs ici, de les transformer en fragments de portail. Une fois qu'à un moment dans la partie j'ai 4 fragments de portail, je peux ouvrir mon wormhole, mon trou de verre, Téléporter mon armée, j'ai remporté la partie. Alors généralement je ne pousse pas trop à l'achat d'Adon, mais je dois dire que là, si euh, la campagne vous propose un playmatch, je vous conseille de le prendre parce qu'il y a énormément de zones, c'est un jeu de contrôle de zones, euh, qui vont être un petit peu abstraites pour vous là, je vais essayer de vous décrire un petit peu ce qui se passe sur le plateau. Ici bien sûr j'ai ma main, normalement elle doit être dans ma main, mais c'était pour vous donner un petit peu une idée des, des choix que je vais avoir. Ma base est représentée ici, ma pioche, donc un, un jeu de base est constitué de 18 cartes que vous pouvez modifier à loisir avec les, les cartes supplémentaires qui sont dans la boîte. Mes ressources ici donc il y en a deux types les points de commandement qui sont double face hein, donc on voit qu'on commence la partie avec deux points de commandement mais qu'au tour suivant on récupérera ces quatre et ici l'approvisionnement on n'en a qu'un encore une fois il peut se retourner c'est une ressource un petit peu plus rare. A droite de ma base j'ai déjà deux zones qu'il faut vous, vous figurer ici j'ai ma zone de recrutement là où je vais poser mes cartes quand, euh, bah, quand je les recrute tout simplement et une zone prête au combat qui est à droite, ça symbolise un petit peu pour ceux qui ont pu jouer à des jeux comme Magic, le fait que quand on pose une carte, on ne peut pas l'utiliser tout de suite, hein, donc quand je vais recruter une unité, elle ira ici, et à la fin de mon recrutement, elle passera ici, elle pourra aller sur le champ de bataille. Juste devant moi ici j'ai un couloir, c'est la zone d'invasion, alors moi je ne peux pas y aller, c'est réservé à mon adversaire qui s'il est un petit peu audacieux peut venir carrément titiller les troupes qui ne sont pas encore déployées et venir les attaquer, j'ai bien sûr la même zone en face alors pour des raisons de place j'ai dû serrer un petit peu le plateau là-haut mais mon adversaire a lui aussi devant sa zone d'invasion dans laquelle je pourrais me rendre pour essayer d'attaquer ses troupes quand il les déploie. Devant cette zone d'invasion, on a les zones de contrôle des trois objectifs. Un objectif central ici qui rapporte un petit peu plus d'artefacts que les autres et deux objectifs extérieurs. Le principe c'est que partant d'ici, je vais pouvoir me déployer et tenter donc de prendre le contrôle. Mon adversaire en face va faire la même chose et on va se disputer ces trois objectifs. L'idée c'est qu'il y a tout un cheminement en fait, à partir du moment où vous recrutez une unité, vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous voulez. À partir du moment où elle sera prête au combat, l'unité de cette zone là pourra aller uniquement sur les objectifs extérieurs. Donc les deux qui sont sur les côtés ici ou ici indifféremment, ça n'a pas d'importance. D'ici, d'un de ces deux là, je vais pouvoir me rendre sur l'objectif central, qui encore une fois rapporte plus d'artefacts. Et éventuellement, si je me sens un petit peu agressif, de cet objectif central et uniquement ici, je vais pouvoir me rendre dans la zone d'invasion de l'adversaire. Et taper sur ces recrues parlons rapidement des types de cartes il n'y en a que deux donc je vais vous en montrer deux différentes on a les cartes de soutien et les cartes unités alors encore une fois prototype oblige on est euh, sur des cartes qui sont un petit peu incomplètes normalement ici en bas ça devrait être écrit unité. et puis donc light wavy légère ou lourde donc les unités ont ici un coup en point de commandement ou éventuellement est ce que j'en ai non j'en ai pas là dans la main éventuellement en approvisionnement voilà comme celle ci par exemple Là, on voit le, le coup en, en approvisionnement. Elles ont, en haut à gauche pour les unités, un, une valeur de contrôle pour tenter de contrôler les objectifs et donc de récupérer les artefacts. En bas, l'attaque, la défense, éventuellement des pouvoirs passifs ou actifs. Bon, Pour une carte de soutien, on a juste un, un effet immédiat et puis ces cartes-là sont, bien sûr, défaussées quand elles sont jouées. Voilà, rien de plus simple donc, rien de bien inconnu. Ce qui est plus original, c'est le déroulement d'une partie et comment tout ça va s'articuler. La première phase, c'est la phase d'ordre. Et pendant la phase d'ordre, je peux faire trois choses différentes. La première, tout simplement, c'est de recruter une unité. Alors, mon commandant, là, il me plaît bien parce que euh, bon, il, il est dans mes moyens. Il coûte deux points de commandement, j'en ai deux ici. Et puis, il a quand même euh, bah, deux, deux partout, en fait. Hein. Deux en attaque, deux en défense, deux en valeur de contrôle. C'est pas trop trop mal. Il me permet, en plus, euh, de faire gagner un d'attaque euh, à mes alliés qui seraient sur le même objectif que moi. Donc, c'est pas mal. Je paye mes deux. Point de commandement, et je la mets dans ma phase de recrutement ici. C'est ensuite à mon adversaire de faire une action de son choix. Donc moi, à la fin de cette phase-là, de ce premier tour de la manche, je vais passer ma carte en mode prête à être déployée. Puisque là, je ne ferai plus rien, je n'ai rien fait de avec au moment où je la déploie. Maintenant, elle est prête. Mon adversaire pourrait, par exemple, faire la même chose. Je vois qu'il a ici une carte un petit peu plus forte que la mine, d'ailleurs, puisque elle coûte le même prix sauf que euh, elle propose 3 en défense, euh, on ne peut pas lui faire plus d'un dégât à la fois, bref pas mal du tout, donc on va prendre celle-ci, la mettre dans sa zone, retourner ici les deux points de commandement, c'est terminé, donc sa carte est prête, elle va maintenant ici, c'est nouveau à moi, alors là évidemment je suis un petit peu à sec, puisque tout ce qui va me rester si je veux recruter c'est euh, cet approvisionnement, qui ne demandait sur aucune de mes cartes. Par contre, je vois ici que j'ai une carte gratuite, et ça, c'est pas mal, ça va me permettre de vous montrer quelque chose. Je vais jouer le fameux Airstrike, donc qui me coûte 0, c'est super, et qui me dit « faites un dégât à une unité adverse ». Je prends donc un petit marqueur dégâts, je le mets ici, et ça, ça va me permettre de vous expliquer comment fonctionnent les blessures euh, et les morts. En fait, euh, il n'y a aucun rapport entre la valeur de défense sur une carte, ici le 2, et, euh, et la perte d'une unité, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai deux en défense ici que mon unité va mourir quand elle prend deux dégâts, non c'est toujours la même chose, si une unité termine un tour avec trois jetons dégâts, elle est retirée de la partie, si une unité subit un quatrième dégât à un moment, elle est retirée immédiatement, on n'attend même pas la fin du tour. Donc j'ai pris ici un petit avantage sur mon adversaire en lui infligeant déjà un dégât, Et maintenant au tour de mon adversaire, alors disons qu'il va passer, puisque euh, il n'a rien je crois qui lui coûte, ah si là celle-ci, Ah bah c'est parfait. Donc pour ici, ma ressource, mon approvisionnement, je peux retirer un dégât euh, d'une unité alliée, ce que je vais faire immédiatement, et puis la rendre prête, la rendre prête en tout cas, à défaut de la rendre prête, euh, la rendre prête ça veut dire tout simplement la redresser si elle était engagée, si elle était comme ça fatiguée. Euh, vous, vous fatiguez une unité quand elle s'est déplacée ou quand elle a tiré, quand vous l'avez activée en fait tout simplement. Et c'est la troisième action possible, donc là on a vu recruter une unité, utiliser... Un soutien une carte de soutien la troisième possibilité et j'en ai encore moi les moyens c'est d'activer mon unité alors là je paye ce que je veux je paye soit des points de commandement pour avoir deux actions avec cette unité soit mon approvisionnement mais ça ne me donne qu'une seule action possible les actions quelles sont elles et eh bien tout simplement se déplacer donc là je pourrais aller par exemple sur, cette, euh, sur cet objectif extérieur ou même sur celui ci ça n'a pas d'importance on va se mettre ici pour euh, pour que ce soit plus proche de moi, euh, je pourrais attaquer aussi, si j'avais quelque chose à attaquer, ça compte pour une action, et éventuellement je pourrais activer mon pouvoir si j'avais un pouvoir actif, alors des pouvoirs actifs en fait ils sont toujours indiqués en gras sur la carte, les pouvoirs payants, j'en cherche pour vous le montrer, voilà par exemple celui-ci, Voilà, le quad gun là, il me coûterait une action. Avec mon point je vais choisir d'aller ici, je vais... L'engager, donc euh, la fatiguer pour dire qu'elle a, a été activée ce tour-ci, je ne pourrais plus rien faire avec. Mon adversaire, ben, il aimerait bien me rejoindre, mais lui, il n'a plus, à... plus de ressources en fait, donc il ne peut pas bouger euh, son unité. Moi, je dis que je passe, lui, n'ayant plus rien à faire, passe également, ce qui nous amène à la deuxième phase, la phase de contrôle. Là, on va regarder tout simplement qui domine quelle zone. Alors, je vous rappelle que moi, j'ai une valeur ici de contrôle de 2. Si mon adversaire avait pu se déplacer sur le même objectif que moi, il a lui aussi une valeur de contrôle de 2, donc personne ne contrôlerait cet objectif ici extérieur, sauf que là, j'ai la chance, je suis tout seul dessus, donc je peux aller récupérer un artefact que je mets bah, quelque part dans ma zone de jeu. Ça nous amène à la phase de portail, la phase de portail, on va regarder combien on a de ces petits artefacts, si on en a 4 ou plus, on doit en échanger 4, on peut mais on doit en échanger 4 pour récupérer un fragment de portail, alors là ce n'est pas le cas bien sûr, hein. on ne peut avoir qu'un fragment de portail par tour, même si on a plus de 4 euh, artefacts, et une fois je vous rappelle qu'on a 4 fragments de portail, on ouvre le wormhole et on fait passer toute son armée sur la planète pour remporter la partie. Et c'est seulement maintenant qu'on passe à la phase 4 qui est la phase euh, de perte en fait. C'est là où on va regarder combien il y a de marqueurs, bon là il n'y en a pas, mais combien il y a de marqueurs de dégâts sur les unités. Ce qui veut dire qu'il peut être intéressant éventuellement d'envoyer une unité au casse-pipe, comme ça, quitte à ce qu'elle se fasse tirer dessus. Parce qu'elle pourra toujours quand même participer à la capture, à la domination des objectifs si besoin. Et elle ne mourra de sa belle mort, de sa mort héroïque qu'après. Euh, donc c'est à vous de gérer en fait les unités que vous voulez, sa que vous voulez sacrifier pour euh, garder le contrôle d'un objectif éventuellement n'oubliez pas par contre que si ici j'avais pris un quatrième dégât dans cet, euh, dans cet exemple l'unité était rayée de la carte immédiatement elle n'aurait donc pas pu participer à la prise de contrôle de l'objectif ici on n'a aucune blessure sur aucune carte on va passer à la phase d'entretien la phase d'entretien elle est assez basique on va redresser les cartes qui étaient engagées on va chacun piocher une carte alors je le fais prendre mon adversaire même si je ne le ferai pas trop jouer. On va récupérer bien sûr ses ressources. Et on va changer l'ordre du tour, c'est-à-dire que ce sera à mon adversaire de jouer maintenant. Alors on va lancer un deuxième tour pour essayer de vous montrer un petit peu le combat. Ce n'est pas très compliqué mais ça a le, le mérite quand même d'être montré. Alors imaginons, je ne sais pas ce que. Euh, je pense que là mon adversaire pourrait sortir une autre unité. Alors je vous la montre. Elle coûte un point de commandement et l'approvisionnement, elle a deux en contrôle, ce qui n'est pas mal, elle est assez faible en combat, elle peut éventuellement utiliser son pouvoir donc pour euh, se déplacer euh, avec une unité, emmener une unité avec elle, ce qui peut être sympa, puisque là donc, elle a été jouée, c'est à mon tour, elle est prête, elle est prête, je vais y arriver, à attaquer, je veux y les deux ressources demandées, qu'est-ce que je pourrais faire moi j'ai un Dust Angel ici, un espèce de, de mecha qui fait des dégâts supplémentaires, donc c'est pas trop mal. J'ai un Dust Marine qui est pas très cher, mais alors celle-là c'est vraiment du troufion, c'est du troufion hein, de base. Je pense qu'on va partir tout simplement sur un. Ouais, sur du troufion de base. Allez, pour rien. Je le mets ici, donc je passe à mon adversaire, il devient prêt. Et mon adversaire lui va choisir de se déplacer. On va faire ça maintenant. Alors, il pourrait, je vous l'ai dit, hein, utiliser un seul point de commandement pour gagner deux actions. Et c'est pas mal parce qu'avec une action, je peux activer le fameux rallye ici. Toutes les actions en gras coûtent une action, sauf si c'est précisé autrement. Donc, pour utiliser un mouvement avec l'adversaire, avec un autre allié, donc il se retrouverait ici dans la zone de contrôle. Et il pourrait en plus, elle pourrait en plus tirer, me tirer dessus. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Alors je vous mets cet artisanal, mais euh, du coup le tableau de correspondance des jets de dés pour que vous voyez un, un petit peu ce que ça peut donner. Alors l'attaquant, donc là on est sur euh, ce commandant de la république, euh, il va utiliser sa capacité offensive, c'est à dire qu'à son jet de dés on va rajouter un. Et moi, comme je suis, je reçois, je défends, je vais utiliser ma valeur de défense. C'est uniquement à ça que ça sert, donc la valeur de défense, ce n'est pas du tout pour compter les points de vie, c'est pour euh, voir ce qu'on ajoute au dé, il y a des unités qui sont très très défensives, on voit que lui il va avoir un gros bonus euh, en défense si on veut l'attaquer, par contre il est plus raisonnable en attaque, donc euh, si c'est lui l'assaillant, il aura euh, bah, moins de chances de faire des dégâts tout simplement. Alors je jette pour l'attaquant, est-ce que je jette ici, est-ce que ça fonctionne Pas du tout. Ah, je suis tombé sur un 3, donc on voit que sur le dé final du jeu, ça voudrait dire 2. 2 plus 1 sur la carte, donc ça fait 3. Et moi en défense, j'ai fait un 10, alors le 10, ça veut dire 4 critiques. Le critique en défense, ça veut dire que l'attaque échoue complètement, il n'y a aucune conséquence. Si le critique venait de l'attaquant, ça voudrait dire qu'il infligerait un dégât de plus à son résultat. A savoir que si on avait fait une égalité sur la valeur de D, euh, modulée avec euh, nos forces et nos défenses respectives, ce serait quand même le défenseur qui aurait pris un point de dégâts. Ici, grâce à mon critique, son attaque échoue. C'est donc à moi. Et moi, je pense que je vais utiliser un point de commandement pour avoir deux actions. Alors évidemment, celle-ci est engagée, hein, parce qu'elle a joué. Je pourrais. Euh, alors je pourrais le déplacer et attaquer, parce que là, en valeur de contrôle, il y a 2 plus 2. Moi, je suis à 2 plus 1. Donc en fait, ouais, il est assez mauvais, mon choix. Euh, on va tenter de le déplacer histoire de, de contester un peu Alors je pourrais aussi faire un et ma deuxième action aller ici ou même ici Tiens c'est peut-être pas mal Comme ça je menace l'objectif central qui rapporte deux artefacts Le problème avec ça c'est que je vais vite me retrouver euh, dézingué ici en, en sous-effectif Parce que là mon adversaire aurait tout intérêt à essayer d'insister finalement hein, D'utiliser un point de commandement pour tirer encore une fois alors sachant qu'on ne peut attaquer qu'une fois par unité par tour, en fait je pourrais très bien attaquer et ensuite aller essayer de contester la zone du milieu, ce qui marcherait bien, finalement je joue mieux quand je joue mon adversaire que moi-même. Alors on a 2 en attaque, plus le 8, le 8 qui correspond à un 3. Donc il a 5, et moi en défense, j'ai 8 aussi, donc, euh, donc ça fait eh ben, 3 et 2, 5. Donc en cas d'égalité, le défenseur prend un dégât, c'est pour ma pomme. Et avec sa deuxième action, puisque je vous rappelle que ces points de commandement donnent deux actions, je vais choisir d'aller ici pour confronter euh, le petit Dust Marine. C'est à moi. Alors là, j'aurai deux options. Ça va être soit essayer d'éliminer euh, ce commandant, cette commandante, qui euh, malgré ce qu'elle soit plus faible que moi, a le même a la même valeur de contrôle, pour prendre un artefact ici, ou me rabattre ici, pour essayer de, de dominer à la fin du tour. Allez, disons que je sors l'artillerie lourde, je paye un point de commandement, je sors un de Stangel, qui sera pro au prochain tour, c'est à mon adversaire, et lui l'adversaire il a déjà beaucoup consommé en, en point de commandement, il n'a plus grand chose qu'il puisse faire, puisque lui en plus, j'ai oublié de le retourner, il a été activé, lui aussi d'ailleurs, voilà, c'est très important cette phase là pour savoir justement où on en est, qui a joué, qui n'a pas joué, là je pense que son choix ce serait éventuellement de recruter euh, un personnage de plus, Il lui en reste un là-bas qui coûte un, donc il passe prêt au combat, et à mon tour, moi, je pourrais utiliser un point de commandement pour me déplacer ici et attaquer cette, euh, cette commandante. Sachant que grâce à ma commandante, à moi, j'ai plus un en attaque. Donc, c'est parti. Tentons le coup et je fais plus un dégât avec lui. Donc là, on est sur quand même sur un beau combo. Alors, en attaque, j'ai 2. 2 plus le 3 qui veut 2, ça fait 4. Et en défense... Un critique donc ça annule mon attaque voilà vous vous rendez compte que finalement les tours sont assez longs mais il n'y en aura pas forcément énormément dans la partie euh, très vite on va pouvoir se, se déployer s'étendre se, euh, hein, sur les, les trois objectifs à, à combattre euh, le rythme à trouver en fait c'est euh, où est-ce qu'on place ses forces il ya des, des cartes qui vont être meilleures en combat mais euh, moins bonnes en valeur de, de domination de contrôle et ce qui est important finalement ce sont les valeurs là haut pour essayer de récupérer les artefacts Il faut être le plus haut à la fin de la partie vous voyez aussi que les, les cartes sont finalement assez endurantes, puisqu'elles peuvent tout encaisser 3 dégâts. C'est finalement presque un jeu de stratégie, hein. c'est très très intéressant cette, cette notion de déplacement et de, de contrôle de zone, ça donne une espèce de, de petit vent de nouveauté à, à tous ces jeux de, de construction de deck. Sachant que les, les decks sont vraiment vraiment asymétriques, moi ici euh, j'avais plutôt un, une faction qui avait, qui avait tendance à infliger des dégâts directs, hein. vous voyez j'avais encore un, un bombardement, un bombardement. j'avais mon airstrike, c'est une faction qui a des gros gros mécas. En face, il y une faction qui misait plutôt sur des unités solides et en plus qui, euh, qui prennent assez peu de dégâts quand elles sont au combat. On a une faction qui est un petit, plus, un petit peu plus corrompue, un petit peu plus insidieuse et puis, euh, puis une faction qui est, qui est aussi assez rapide dans son, dans son déploiement. Voilà, c'était mon règle express, un petit peu gameplay hein, aussi de Lost Empire. J'espère vous avoir donné envie de vous intéresser à la page Kickstarter qui sera disponible dans quelques jours. D'ici là, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt.